Pour permettre en fait de régler tout le bateau. C'est un bateau qui peut se conduire euh, qui peut se conduire tout seul. Là ils seront deux. Mais euh, vrai, normalement ici, ouais. tu as accès à tout. Euh, Qu'est-ce que vous savez sur la Jagvablan Effectivement, on va aller donc en Amérique du Sud, au Brésil. Pour les jeunes de moins de 18 ans, c'est ah, okay. mieux de parler de la route du café que de la hein. C'est la première fois, oui. Et vous avez déjà fait le trajet. Euh, Jacques Arnault, oui. Moi j'ai déjà fait le trajet deux fois, oui. Sur un bateau deux fois plus petit que ça, un bateau de 6,50 mètres de long. Entre ouais. La Rochelle et euh, le Brésil. Et toi, toi, toi sur le même bateau, tu en as fait une autre mais qui n'allait pas euh, au Brésil. Moi j'ai jamais, euh, jamais traversé le. changé d'hémisphère en, en bateau. Donc, je vais pouvoir le visiter, parce que quand on passe l'équateur, il faut faire une, un, une, petite... une petite cérémonie. Une petite cérémonie, une tradition. <rire> je ne sais pas ce que Jacques Arnaud a préparé, on verra. <rire> Quand vous êtes en route, c'est comment l'ambiance dans le bateau euh, bah, Ça dépend des conditions météo, hein. je veux dire, euh, si, si, si, euh, si ça remue et que c'est secoué et qu'il faut faire les choses euh, de manière efficace euh, et qu'on s'entend en plus, on s'entend assez mal parce que ça, ça fait beaucoup de bruit, donc on parle fort, on crie, euh, on peut avoir l'impression qu'on se crie dessus, mais en fait non, hein, il, faut, il faut parler fort. D'ailleurs, euh, bah, le, plus, le plus inquiétant, c'est de rencontrer euh, quelque chose. Quoi. Un objet flottant, ou une, un animal, ou voilà, quelque chose qui va faire des dégâts quoi. sur le bateau, ouais. ou un autre bateau. On a eu un moment hein, comme ça, euh, entre les Açores et les Sables d'Olonne, où euh, bah, on a tapé quelque chose, on était tous les deux à l'intérieur. et euh, bon, On s'est regardé, on, a, on a s'est pas, pas vraiment arrêté, mais le, le, le, le bateau a bien, bien réduit sa vitesse. Un... Euh, bon, c'est toujours pas ce qu'on a rencontré, mais... Euh... En tout cas, on sait que depuis, le safran est tordu. Quoi. Donc euh, voilà, on a tordu un safran, on n'a pas changé, on fait la course avec le safran un peu abîmé. Et, euh, le safran, c'est les, les, les, les pales qui sont dans l'eau qui permettent de diriger le bateau. Et donc celui-là, là, est un peu tordu et ça a fait une petite voie d'eau dans le bateau. C'est un peu un souci qu'on a... Euh, sur, sur, sur le bateau, c'est un des soucis techniques qu'il va falloir maîtriser. Euh, Combien de temps la course euh, Une vingtaine de jours. Entre 20 à 22 enfin. 22 Pour jours. notre taille de bateau, parce que les gros que vous voyez, là, ils vont mettre 8 jours. Nous, c'est les plus petits bateaux et les moins rapides. Après, tu as les multi 50 euh, qui sont des, des trimarants de 50 pieds qui, qui vont aller assez vite aussi. Et les IMOCA, les 60 pieds qui vont aller un peu moins vite que les multi-50, mais dont les vitesses sont assez proches quand même. Et les bateaux, les 60 pieds, c'est les bateaux qui font le vent des globes, c'est le même type de bateau. Et après, il y a les ultimes, donc des bateaux qui n'ont pas, de... enfin, pas de règles, quasiment très peu de règles, et qui sont très très grands et qui vont très très vite. Et ceux qui sont là-bas Ouais, il y a. Non, c'est Sodebo, Sodebo euh... Prince, de Bretagne. Prince de Bretagne et, euh... et Edmond Rothschild. Rothschild. C'est la cuisine, oui. Et encore, euh, le skipper, la marque aime bien faire la cuisine. Donc, on a une cocotte minute. Il y en a beaucoup qui ont juste euh, le truc qui chauffe de l'eau et on met ça dans des sachets lyophilisés. Donc, pendant 20 jours, c'est du sachet lyophilisé Alors, euh, non, on a amené un petit peu aussi de choses fraîches. Et, euh, justement, avec la cocotte, on peut faire euh, cuire des choses comme à la maison. Quoi. Contrôler un peu le bateau il y en a un ordinateur comme à la maison qui est relié par internet grâce à des satellites. Et on dort là-dessous, ça c'est pour mettre le matériel et on met un matelas là-dessus. Bon, quand on est en équipage, c'est plus compliqué mais là à deux il y a la place. Et vous emportez quoi sur, sur les 300 kg d'équipage ben, C'est de la nourriture, de l'eau, On doit avoir 100 kg à peu près, et après c'est tout le matériel qu'il y a devant, on a du matériel de rechange par devant. <coughs> Donc tout est dans des caisses pour pouvoir les bouger. Quoi. Donc pour que le bateau reste à plat, euh, le bateau est plus rapide s'il est le plus à plat possible. Donc euh, on met tout le poids euh, de là, du, du côté d'où vient le vent pour que le bateau reste à plat. Donc, chaque fois qu'on tourne de, de sens par rapport au vent, on doit mettre tout ça du côté euh, d'où vient le vent. Quoi. Ça c'est la partie la plus pénible. Oui.